Yo ici Albatir de 93 pour une courte vidéo, je voulais vous présenter quelque chose qui pourrait vous intéresser. La boîte d'archives. Ça fait déjà plusieurs mois que je fais quelques vidéos pour le fun, mais il arrive que des fois, j'ai certaines vidéos que je ne préfère pas publier directement parce que je trouve que soit la vidéo est trop vieille ou que la qualité n'est pas celle que je voulais. C'est pour cela que j'ai fait la playlist Archives d'Alba. Dans cette playlist, vous retrouverez des vidéos que je n'ai pas finies, des versions originales de mes vidéos, par exemple comme l'intro originale de ma vidéo Bendy, et aussi d'anciennes vidéos postées sur des chaînes de différents potes. Et donc, euh, certaines de ces vidéos ne sont peut-être pas les meilleures, mais je vous dis que franchement, elles peuvent en valoir le coup, par exemple celle où je présente euh, l'histoire de Dark Roybal. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la playlist. Voilà, donc euh, c'était juste pour vous présenter la playlist d'archives. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder les vidéos parce que moi ça me fait peur hein, un peu quand même. Merci d'avoir regardé, c'était Albetchart93. Bye bye